Bonjour à toi chers spectateurs, et parlons d'un film étrange, une œuvre un peu surprenante dans le paysage audiovisuel américain, un projet assez iconoclaste, le nouveau film de Luca Guadagnino, qui se nomme Bones and All. Et alors l'histoire, pour faire extrêmement simple, c'est celle de Maren, qui est une jeune fille qui vit seule avec son père. Du jour au lendemain, son père euh, la laisse seule, avec une cassette lui expliquant ses origines, un petit peu d'argent... Et elle, elle ne va avoir qu'une idée en tête, retrouver sa mère, et comprendre un petit quelque chose qui la tourmente et qui la torture depuis quand même pas mal d'années. J'ai pas forcément envie de vous dire ce que c'est, on en parlera peut-être en partie spoiler, même si, si vous avez vu un petit peu à gauche et à droite certainement des revues ou des articles en parlant, vous vous doutez ce que j'évoque au travers de ce mystère. Pour en parler avec moi... <rire> ça fait un petit moment quand même que je veux te ramener sur cette chaise. Comment vas-tu Vincent ouais, Ça va super bien. Écoute en pleine forme. Bon, bah tant mieux, c'est parfait. Euh, je sais même pas quel contexte placer autour de ce film, parce que le projet est un peu sorti de nulle part. On va dire que Luca Guadagnino, il est le mec que Hollywood s'arrache de tous les côtés en termes de cinéma indépendant depuis qu'il a fait Call Me By Your Name. C'est-à-dire que les gens ont envie de le voir réaliser un peu tout et n'importe quoi. On lui colle sur le dos euh, une suite à Call Me By Your Name, depuis quand même pas mal de temps. On lui a collé aussi sur le dos, ce qu'on évoquait ensemble, un remake de Scarface, scénarisé par les cohen ce qui n'est pas rien <rire> en soi. Entre-temps, donc, euh, avant de nous offrir Bonzano, il nous avait proposé sa vision de Suspiria qui est ce qu'elle est. Je vous invite à regarder ma vidéo pour voir à peu près l'idée que je porte dans mon cœur de ce Suspiria. Euh, mais en tout cas, donc voilà, il débarque avec cette adaptation d'un roman de Camille De Angelis. Euh, roman qui est considéré aux États-Unis comme un roman culte, pour pas mal de gens. Un immense road trip en fait dans l'Amérique des années... Fin 70, début 80, euh, donc c'est un film surprenant, assez iconoclaste dans son genre. C'est une œuvre qui semblait intrigante, mais qui, voilà, c'est un film de Luca Guadagnino. Donc à partir de là, on peut s'imaginer plein de trucs, mais on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Contexte très vague placé, mon cher Vincent, qu'as-tu pensé de Bones and All Alors, tout d'abord, mon rapport avec euh, Luca Guadagnino... Euh, J'ai commencé par voir Amore de 2009, l'un de ses premiers. J'avais suivi avec le remake de la piscine que j'avais pas forcément aimé, remake de Suspiria de même. Par contre, j'avais été très séduit par son coming of name ». Et donc là, pour euh, résumer rapidement Bonzello, mon avis, je trouvais ça passionnant par certains égards, mais beaucoup, beaucoup de points négatifs quand même, euh, de nombreux défauts quand même, on va dire dans le film, euh, notamment une certaine longueur que je note dans le film, mais un jeu sublimé par les deux acteurs principaux. Mmh. Je suis bien d'accord avec toi sur pas mal de points. Alors, déjà je trouve qu'il est plus construit et équilibré que n'ont pu l'être Suspiria ou certains de ses autres métrages. Il rejoint Call Me By Your Name dans son envie de dresser à la fois un portrait de la jeunesse et en même temps de vouloir simplement faire un petit film, on va dire, d'amitié d'amitié, slash d'amour, slash... Enfin, c'est un film qui mélange beaucoup de choses ici. On est à la fois sur un thriller, on est à la fois sur un road trip, on est sur une romance, on est sur un drame. Le film a clairement beaucoup de vibes. Ouais, Donc à vrai. partir de là, ça peut quand même laisser un peu perplexe quant à ce que le réalisateur a vraiment envie d'acheminer. Cela dit, c'est un film qui est très ambitieux, je trouve. Que ça soit dans sa manière de gérer le récit, dans sa manière de le construire, dans sa manière d'amener de l'émotion, dans sa manière de tout simplement de jouer avec nous en tant que spectateur on est dans une position où à la fois on est un peu fasciné, en même temps choqué et, et par moments on va simplement être très attaché au personnage Tout à fait Et... mais... Bah, c'est pas ouf quoi quand même Non ouais c'est vrai que c'est assez léger pour plusieurs, pour plusieurs points quand même effectivement il comme je disais, il y a une certaine longueur qui se traîne. L'arrivée de Timothée Chalamet fait beaucoup de bien, je trouve, au film. Oui. Il arrive à un bon moment, et heureusement d'ailleurs. Oui, parce que le personnage, en plus de Timothée Chalamet, qui est vraiment mis en avant, n'arrive que quasiment au bout d'un bon tiers de film. Un bon tiers de film, ah, ouais, ouais, bon de bonne demi-heure quand même de film. Ouais, c'est ça. Et, mais par contre, l'actrice principale est très attachante. Donc ça, c'est à noter, on va le dire. Mmh, tout à fait. Après, euh, après, oui, beaucoup de défauts, notamment dans, dans la mise en scène. Je ne l'ai pas trouvé si intéressante que ça pour ma part dans la mise en scène et peut-être le sujet quand même, le sujet, la durée du film, je sais pas ce que t'en penses toi mais... Oh bah moi je trouve que dans l'ensemble en fait on est sur, euh, bah, c'est ce que je t'évoquais un petit peu et c'est ce qui me marque en fait avec Guadagnino, c'est que c'est un réalisateur qui a quand même, allez je, je crois 6-7 films quand même derrière lui, ouais, c'est un réalisateur qui est quand même, voilà, qui, qui a mmh. le métier derrière lui, qui le connaît, qui maîtrise de la mise en scène et pourtant il y a, je saurais pas comment définir ça mais il y a cette il y a ce côté très juvénile dans sa manière de concevoir ouais, la mise en scène où fait. il fait presque tous ses films comme si c'était un premier métrage. Non, tout à fait. Ce qui peut donner lieu à des choses très intéressantes, mais ça donne aussi lieu à beaucoup de maladresse que tu ne verrais pas si un auteur maîtrisait pleinement ces sujets. C'est vrai. Donc c'est un peu bizarre parce qu'on est... n'a on pas envie d'allumer le film comme j'ai pu le faire par exemple sur un Suspiria que je trouvais vraiment maladroit mais c'est parce qu'il s'attaquait pour le coup à un gros monument. On n'a pas envie de le défoncer ici parce qu'on se dit quand même qu'il a envie d'amener des choses et qu'il a envie de nous embarquer dans son univers et de nous proposer fait. sa vision de, de ce monde-là. Enfin, c'est ouais. maladroit. C'est vrai que c'est maladroit, mais il y, y a des côtés positifs quand même dans le film. Moi, je note notamment l'aspect road movie américain, qui mmh. est très intéressant. Un peu la Bonnie and Clyde, surtout la tueur -née avec l'excès de, Tout de à violence fait. Tout à fait. Des, des deux personnages. Donc, on va peut-être évoquer en partie spoiler hein, pourquoi ils sont si violents, on va dire. Et, euh, et l'aspect euh, composition musicale, il y a des scènes qui m'ont quand même marqué. Peut-être on pourra en parler en partie spoiler, oui, je pense peut-être oui. maintenant, c'est pas forcément des spoils, mais Il y a des scènes, voilà, avec des scènes de musique qu'il avait déjà mis avec les Psychedelic First dans, dans Call Me By Your Name, là, il tente avec The Kiss, Joy Division Il euh, y a New Order qui arrive à un moment et c'est des scènes qui font beaucoup de bien Dans la composition mmh. je trouve, avec des rythmes très lents et tout d'un coup la musique arrive On change de décor, le récit est fragmenté également en, en moi je crois en oui, tout cas en moi et puis aussi en... en état tout à fait mm. l'épilogue je l'ai pas vu venir pour ma part mais <rire> mais en tout cas non ça reste un, un bon film mais avec des, des points négatifs donc tout à fait on va dire c'est pas mal dire que c'est pas mal je te propose qu'on passe à l'écriture euh, donc basé comme je l'évoquais sur le roman de Camille D'Angelis et scénarisé donc par David Cage Ganiche euh... En, fait, la... en toi, tu vois, tu parlerais plus de la mise en scène comme étant un point noir, moi j'évoquerais plus le scénario. Ouais. Qui, je trouve, possède une base qui est intéressante, mais qui est écrit par quelqu'un qui a peut-être tellement envie de respecter le roman à l'origine du projet, qu'il prend pas assez de recul. Et j'aimerais bien du coup lire le roman. Parce que peut-être que le roman, et alors là, ça serait vraiment mon gros problème si ça arrivait, mais alors ça, ça serait une découverte pour le coup, donc là, je ne vais pas le juger en tant que tel. Mais j'ai la sensation que Cash a vraiment calqué son scénar sur le roman et n'a pas pris de grosse liberté. C'est vrai, on le sent. Après, c'est peut-être juste un point de vue personnel, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il n'y a pas un truc en plus. Que par moments les dialogues font très littéraire. Que par moments certaines clair. scènes oui. ou certains découpages de scènes font très littéraire. Rien que le fait de déplacer la narration d'état en état et de mois en mois, pour moi, c'est littéraire. Je veux dire ça se voit à 10 km qu'il y a un premier acte, un deuxième acte et un troisième acte, et que le premier acte il s'appelle mai, le deuxième acte il s'appelle juillet, et le troisième acte. Voilà. C'est un peu dommage de du coup se retrouver avec cette structure-là. Parce qu'on a la sensation du coup que le scénariste a peut-être pas pris assez de recul par rapport à son matériau. Ouais. Et que du coup, on peut avoir l'impression que la narration. Bah, elle est trop classique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On, on l'évoquait tout à l'heure ensemble. Et c'est vrai que par, par rapport à Comey by your name, on n'avait pas tant l'impression que c'était tiré d'une œuvre littéraire. Alors que là, c'est effectivement les dialogues. Sont, on a l'impression qu'ils sont calqués un peu sur le, ro sur le roman. Ouais. Sur le roman de base. Mais après, je sais pas ce que tu penses dans la globalité du scénario, toi. Bah... Le, sa le scénario, c'est-à-dire que le, le sujet du road movie, m'intéresse énormément, après... la le, le thème de, des deux protagonistes, on va dire, leur, leurs enjeux, etc., m'intéresse pas tant de ça. C'est-à-dire que Maureen, son enjeu de retrouver sa famille, comme tu le disais en, intro, en introduction, d'avoir des réponses à son passé, à son présent et son futur, une fois que c'est fait, on voit que le scénario va nulle part et il pourrait durer encore longtemps. Donc voilà, j'ai été un peu... Euh un peu en dehors on va dire Mais c'est presque le paradoxe en fait J'ai l'impression que le film arrive à aller dans une direction En termes de narration et de dramaturgie qui est intéressante à partir du moment où on s'émancipe justement de cette thématique Tout à fait Et que du coup là on est porté par cette réelle idée de liberté qui, sont qui est désirée clairement par les deux personnages principaux Et que du coup t'aurais presque envie de te dire Pourquoi avoir placé ça C'est vrai Peut-être que, encore une fois, dans le roman, ça a une importance beaucoup plus intense et peut-être que le roman est vraiment drivé par cette ligne-là et que derrière, c'est plus de l'inspiration par rapport à quelques traits d'écriture de Camille D'Angelis mais c'est vrai que, en tant que spectateur, on a presque la sensation que le film pourrait durer 3-4 heures oui, et que ça fait. aurait presque plus d'ampleur et plus de logique finalement par rapport à ce que ça veut évoquer en termes oui. d'écriture que ces 2h10 où, on va l'évoquer ensuite en partie spoiler, lorsqu'on arrive à la fin on est presque déconcerté en train de se dire, tout ça pour ça. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça, parce que c'est vrai qu'à la fin, il y a toute une partie où il pourrait y avoir un nouveau filon quand ils essaient de se réadapter à la vie, et là il pourrait y avoir totalement une nouvelle histoire. Et mmh. ça commence à bien partir, et ça ne marche pas non plus. Donc non, ouais, je pense qu'il était trop gourmand moi, pour, pour en parler sur l'épilogue. J'ai vais terminer, on en parlera après, mais dans la partie spoiler, mais peut-être un peu avant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, je te propose qu'on spoil tout de suite parce ah que c'est clairement <rire> compliqué de parler de ce film ouais, sans, sans révéler justement les enjeux un petit peu au centre. Tout à donc, fait. comme d'habitude, le petit timecode qui va être normalement juste ici. Euh, clairement, l'enjeu principal, c'est le cannibalisme, voilà. que j'ai choisi <rire> de ne pas évoquer parce que moi, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas réellement quelle ampleur ça avait au sein du récit. Donc je trouve que c'est intéressant ouais. de partir sans forcément avoir cette clé-là on va dire, de compréhension du film, et du coup d'être surpris en fait par l'ampleur que ça prend. Parce que moi personnellement tu m'enlèves le cannibalisme, je trouve que vraiment les spectateurs qui vont aller voir le film en sachant ça, ben, ils vont un peu s'ennuyer quoi. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi c'est vrai que j'étais pas non plus au courant euh, qu'il y avait euh, l'histoire du cannibalisme, parce que je partais un peu comme toi en n'ayant pas trop d'informations sur ce sujet. Et ça m'a pas forcément dérangé mais un peu quand même, on va dire. Je sais pas ce que tu t'en penses, toi. Dérangé, que... Que tu veux dire dans quel sens Pas en tant... Euh, visuellement, ça m'a pas dérangé, mais l'histoire qui tourne autour de ce sujet m'a pas transcendé. On va dire bon, que Ça m'a pas transcendé. Pour moi, en fait, on est sur l'exemple type en fait, du postulat de film qui, clairement, a une forme et une structure qui font très cinéma d'auteur. Tout à fait. Je veux dire, Carl Gajgenlisch, ça se voit à 10 km que dans sa forme, dans la composition de ses personnages, dans la manière de jouer avec le récit, de le construire, de le développer, c'est du cinéma d'auteur et c'est mm -hmm. du cinéma indépendant. Mais, et alors là c'est le paradoxe, peut-être que Camille D'Angelis a placé la base de son film comme étant potentiellement la base d'un univers. Oui. Et alors dans ce cas-là, on tombe sur de la littérature jeunesse oui, euh, ou adolescente qui moi me titille pas plus que ça, un peu à la Twilight, parce que honnêtement, Là, je vais vraiment faire mon méchant avec le film, mais en termes de structure et d'écriture, c'est <rire> Twilight je suis les cannibalistes <rire> je suis désolé mais c'est horrible de réduire le film à ça mais vraiment, si tu enlèves ce qu'on évoquera ensuite comme étant l'imagerie très gore et l'imagerie ouais. très graphique de Guadagnino, si tu enlèves ça et si tu enlèves certains traits de caractère on est littéralement sur un personnage qui va perdre un de ses parents qui Tout va tomber fait. amoureuse d'un jeune garçon qui va trouver un père de substitution ce père de substitution va lui poser des questions la mm -hmm. continuité du récit va l'amener à se remettre en question et à vouloir comprendre ses origines comprendre ses origines va l'inciter peut-être à abandonner sa quête abandonner ça. sa quête, la toilettes quoi. Oui c'est vrai. Et, non, et même le, le cannibalisme pour moi par exemple dans un film comme La route qui était placé en filigrane qui était assez intéressant avec la fin du monde. Là ici il, bon, il est représenté métaphoriquement je pense mmh. que tout le monde va le comprendre pour parler un peu des minorités dans le monde. Et donc ils se sentent bah, en minorité, ils se sentent exclus de la société et ils vont se retrouver entre, entre cannibales. Mais le film ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'il aborde véritablement jamais en fait cette... Euh, je sais pas ce qu'on a pensé mais cette perception d'être... Euh, minoritaire, il le place un peu en filigrane toujours, où on doit euh, chacun faire son interprétation. Mais en fait l'histoire aurait pu tourner totalement autrement, et je pense que c'est pas assez souligné, en tout cas pour ma part. Tu vois, toi tu as vu le cannibalisme comme ça, moi je l'ai vu très différemment, je l'ai vu de manière beaucoup plus symbolique. Comme quelque chose qui va vraiment plus aller dans l'ordre de euh, tuer les origines familiales, en fait. Parce que tout l'objectif, okay. en fait, de ce cannibalisme, c'est vraiment de relier les personnages et presque d'en faire une famille. Oui, Parce vrai. que là où Sully est un personnage qui va clairement se figurer comme un père, qui va peut-être carrément se perdre dans sa quête paternelle pour finalement vouloir devenir un amant, bon, ça c'est hyper shakespearien ouais. et tordu, mais euh, ça peut marcher, c'est intéressant. Mais en tout cas, du coup, je trouve que le cannibalisme va créer un lien entre les personnages et un lien familial et le fait en fait de bouffer la chair je pense qu'ils ont voulu le ouais. mettre en perspective comme étant quelque chose de littéralement euh, très, très charnel en fait, très ouais, familial fait. et par contre c'est très maladroit parce qu'on se retrouve avec plein de scènes où c'est évoqué, c'est sous-entendu mais où du coup quand ouais. tu arrives à la fin et que tu remets tout en perspective tu te dis bah euh, non il n'y a pas plus de perspective que ça en fait. Ouais, c'est vrai Mais on est encore dans cette idée que euh, le film s'émancipe réellement de sa structure à partir du moment où on oublie cette mère qui est donc travaillée par son cannibalisme ouais. et qui a souhaité un peu le rejeter parce qu'elle, elle, elle s'est dit je ne mérite pas d'être dans ce monde parce que je ça suis fait. un monstre. Mmh. Là où tous les autres personnages sont là un petit peu à rappeler à Maren que c'est euh, quelqu'un à part et qu'elle doit assumer ce côté à part et qu'il n'y a pas de raison, enfin on est encore une fois sur euh, des personnages très euh, rejetés de la société, enfin ouais. des, des marginaux et cette ça idée fait. que quand tu es marginal tu dois forcément être rejeté donc tu dois disparaître donc c'est intéressant d'avoir cette partie là ouais. mais encore une fois on est sur euh, c'est mon problème avec les films écrits par des mecs qui ont envie de mettre plein de choses mais qui n'aboutissent rien ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça et ça me ouais. dérange et on pourrait revenir sur cette fin qui est euh, euh, bien dans l'idée, mais c'est juste histoire de sonner comme le titre, quoi. Ouais, bah moi pour le coup j'ai bien aimé la fin. Ce qui m'a surpris, c'est vraiment le je parlais d'épilogue parce que pour moi je pensais que le film allait s'arrêter en juillet ou je sais plus avant qu'ils reprennent entre guillemets leur vie euh, où ils essaient d'avoir une vie normale. Et là où ils sont tous les deux où la scène est très touchante, bah où c'est où c'est cette scène d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ouais, C'est vrai et que j'imaginais je... presque cette scène-là comme bah, dans la fin. Je pensais en fait, ça aurait fait un film super poétique, et là non, il y a, une, il y a une, une dernière partie, on va dire une conclusion, où la scène est hyper bien filmée, je pense, avec la mort de, de Sully, oh, il y a un plan zénital qui te filme de la chambre à la salle de bain, qui est magnifique, avec les deux acteurs, bon voilà, il va y avoir une histoire de meurtre, dans une partie spoiler, on peut y aller. Mais pour le coup, je trouve cette scène vachement intéressante, mais je m'y attendais pas du tout. Ouais. Là, ça m'a bien surpris, pour ah. ma part. Le, je m'y attendais pas du tout que Sully revienne à la charge, qu'il les suive autant. Pourtant, on avait des clés d'indication et Moi, que je m'y attendais, suivi, ça m'étonnait un... même. D'ailleurs, okay. à ce moment-là, je me suis dit qu'on allait carrément avoir un troisième acte, en fait. Et le fait que ça soit juste un épilogue, c'est ça, en fait, qui m'a le plus dérangé. Okay. C'est que pour moi, ça aurait dû avoir plus de puissance. Ouais. Et le fait que ça soit réduit à... Clairement, c'est 10 minutes. Hein. Oh oui, oui, c'est 10, 10 minutes. Même la mort de la sœur, elle est mise là ah ouais, non, non. et même tu vois et même dommage. tu vois la fin fin vraiment marraine qui est en train de manger euh, lit. Ouais, lit et, et on f... et d'ailleurs ça je m'y attendais et je pense qu'il y a presque un désaveu en fait de cette fin lorsqu'on revient ensuite sur cette scène là où les deux personnages sont nuls oui, l'un contre l'autre sur cette colline tout enfin, à fait il y a presque ça. un désaveu mmh. j'ai l'impression que c'est genre cette scène là est là mais on ne sait pas vraiment j'aurais dû ce... filmer sur sur cette scène là c'est vrai. vrai je sais pas c'est ouais, ouais, vrai. Non, non, c'est vrai, es tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que du coup il y a l'épilogue et après il repart un peu dans le passé, dans ouais, cette scène-là, pour, faire je, un, pour finir sur pas. ce film poétique. Oui, puis, je Mais pense bon. juste pour cristalliser une dernière image d'un couple, ouais. couple incompris, quoi, c'est tout. Un couple incompris, tout à fait. C'est un peu l'image du scénar, quoi, incompris, ouais. <rire> C'est bien, ouais. En termes de mise en scène, il euh, bah, y a de l'idée, il mm -hmm. y a clairement de l'idée, je veux dire... Euh, Lucas Guadagnino, moi j'ai toujours trouvé que c'était un mec, alors je pense que, franchement, tu te poses avec lui, tu parles cinéma, c'est une conversation qui peut durer des heures et des heures. Ouais, je suis persuadé vrai. que ce mec-là a une culture de dingue, parce qu'il est capable de mettre beaucoup de choses dans ses films. C'est d'ailleurs ce que je lui avais reproché personnellement dans Suspiria, où il en mettait mmh. trop. Où il y avait tellement de culture et il y avait tellement de choses que ça en devenait presque un espèce de gros bouillon, où tu pouvais presque te perdre là-dedans. Ouais, Mais tout là, tout. clairement, dans Bones and Aube, je trouve que c'est plus équilibré, on sent qu'il a bien révisé son Terrence Malick des débuts. Parce que mmh. clairement le film ça m'a tout le temps fait penser à la balade sauvage. Okay. J'avais vraiment l'impression de retrouver euh, euh, Martin Sheen et euh, Sissy Spacek okay. dans une bagnole. Et je trouve qu'il y a le même, le, le même côté un peu violent de, de l'époque ouais. qui fonctionne bien. Et qui je trouve en porte le film dans une certaine direction qui est très intéressante. Donc clairement il a bien révisé son petit Terrence Malick. Euh, il a aussi bien révisé sa nouvelle vague parce que clairement en termes de montage, en termes de travail de structure, de jeu avec le son, il euh, y a du Godard, il y a oh, du Godard ouais. à la pelle, mais genre à la pelle. Et, et ouais, ça reste intéressant. Et comme tu disais, on peut aller chercher même des références à Turné de d'Oliver Stone. Ouais, on, on peut aller chercher plein de trucs, on peut aller chercher du Easy Rider facilement dans le côté euh, euh, grand ouest américain. Ouais. Et, euh, et euh, on reste sur des grandes routes, avec des grands paysages. Enfin, non, c'est cool. vrai. Bon, L'aspect road movie, euh, moi ça me plaît toujours énormément. Hein. Tu vois, tu sais Easy Rider, Turné, Sailor et Lula, tous ces films un peu euh, sur sur la côte ouest américaine, c'est sublime, il y a des plans qui sont vraiment très jolis. Après moi, ça, j'ai un peu de mal avec ce réalisateur, je ne le parle pas dans mon cœur, parce qu'avec les, les deux échecs pour moi, qui sont ces deux remakes de La Piscine et, et de Suspiria, d'Amor, ces ses premiers, à part Comme une Barronay, mais là, il y, a, il y a des plans qui sont vraiment intéressants, et d'autres moins, je trouve. C'est le grand des... paradoxe, je pense, de ce genre de réalisateurs qui sont dans la totale expérimentation. C'est-à-dire que, clairement, ça se voit que Guadagnino, Gouda... il n'a pas juste envie de se limiter à un style. Et c'est ce que je te disais ouais. au début. Et ça, ça peut paraître lourd. C'est ça, parce que le côté, on est sur un thriller, on est sur un drame, on est sur, sur un la road romance. movie, on est sur de la romance, on est sur de l'épouvante. A... Oui, il y a un peu de tout. Et, Et c'est trop. Ouais. Je pense que c'est trop, c'est un surplus, mmh. en tout cas qui m'a gêné, oui, gêné. Non mais je peux comprendre. Après effectivement, c'est un réalisateur, ça se sent qu'il a un bagage culturel impressionnant donc voilà tu disais que ça doit être super intéressant de parler avec lui effectivement il a fait je crois qu'il a fait une thèse sur Jonathan Demme là le réalisateur de du silence des agneaux donc ça se sent qu'il est il est super calé sur tout mais mais voilà quoi, la mise en scène m'a pas non plus transcendé m'a pas ébloui pour ma part ça, ça reste très intéressant mais ça m'a pas ce sera pas mon film de l'année ah grave. oui non non mais clairement ça je suis d'accord avec toi mais en fait je trouve que c'est c'est ce que j'aime chez Guadagnino et ce que je déteste paradoxalement c'est que ce mec-là m'incite à la curiosité c'est-à-dire que je sais qu'à la fin de ses films j'ai envie de me dire c'est pas possible, il a mis un effet là, ça doit forcément avoir une cohérence. Oh Genre ouais. là, mm -hmm. là, par exemple, tu vois, pour donner un ordre d'idée de ce qui m'interroge, je n'arrive pas à comprendre ces plans dans le plan, dans le plan, dans le plan. Ouais, je vois. vois c'est pas des zooms, c'est vraiment un plan, puis un plan dans le plan, puis un plan encore dans le plan. Mm -hmm. Je suis sûr que ça vient de quelque part. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et c'est là qu'on se dit. Punaise, le mec il doit connaître quelque chose, où il doit avoir un truc que j'ai pas en tête parce que là c'est pas possible. Mmh. Ce truc là je sais que ça vient de quelque part mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et ça m'avait fait le même coup sur Surferia où j'étais en train de me dire le mec a l'air d'avoir une culture de fou mais il veut pas la partager avec moi, il veut plus m'inciter à la chercher sauf que bah, c'est pas forcément toujours le but d'un film. Ouais. C'est à la fois aussi d'être beau parce que là le problème c'est qu'un effet comme ça, genre sort, je me dis bon bah j'ai pas compris l'effet, il faut que je sache d'où ça vient. Et peut-être que quand je vais savoir d'où ça, va, ça vient, je vais comprendre pourquoi il l'a mis là. Mais en tant que tel, du coup, je ne trouve pas ça beau. J'arrive pas à comprendre l'effet pourquoi il est là dans le film. Je suis perdu, quoi. Tiens, c'est mon grand problème. C'est qu'à un moment, je me suis presque dit, ah, ça ressemblerait presque à du à Gaspard Noé. Sauf que ah, oui. Gaspard Noé, il fait pas ça, en fait. Donc, je sais, c'est le grand paradoxe. Guadagnino est quelqu'un qui est tellement dans l'envie de vouloir tenter des choses et proposer des visuels qui sont iconoclastes que peut-être par moment, bah comme tu le disais, il se perd un peu. Ouais, je pense que c'est perdu. Et du coup, il y a de belles choses. Ouais, Comme ouais, ce fameux plan zénithal que tu évoquais en partie spoiler, okay, qui, qui vraiment magnifique. est impressionnant et fonctionne. Et d'autres, où tu te dis, « Eh, pourquoi c'est là ouais. Pourquoi il y a ça ?» ah, ouais, tout à fait. C'est un peu dommage. Par contre, un point sur lequel on, on peut vraiment raccrocher le film quant au côté abouti, je trouve que le côté très érotique de la violence, je, je pense qu'on oui. peut en parler comme oui, ça, parce oui, que c'est presque sensuel la manière avec laquelle il a oui. tendance à appuyer sa violence et à, et à vouloir jouer avec. C'est pas un truc qui est supposé vous mettre vraiment en mode « ah oh, c'est horrible !» C'est oui, plus non. un truc où genre, on va avoir envie de regarder avec un côté macabre. Et je trouve tout que, que c'est ouais. plutôt bien foutu. Oui, tout à fait, c'est bien fait, ça. Non, non, tout à fait, oui, c'est vrai que ça m'a bah, fait vraiment penser à te un peu, cette... Euh, c'est vraiment de mettre la violence, mais la, en même temps sensuel en même temps l'érotisme de la violence et de la montrer. On est tous un peu intrigués, on a envie de voir comment ça se passe et t'appuyer c'est Laure et Lula je trouve que le film vraiment là pour le coup tu m'as vraiment donné un point qui je trouvais intéressant parce que ce serait pas étonnant qu'il soit aussi cherché du côté de David Lynch par un rapport peu, à pas oui. mal de oui, choses oui, tout à fait. parce que David Lynch pareil ce travail de la violence qui est souvent très très érotique et sensuel à faire des fait. nouvelles vêtes ou des films comme ça, c'est souvent une violence qui est, qui est insidieuse, qui va se greffer dans des endroits où on ne l'attendrait pas. Et c'est vrai que pour le coup c'est bien fait Non, la non tout du à temps. fait Et ça c'est ce que je peux reprocher un peu à Luca Guadagnino, c'est que il a beaucoup de références, c'est super, mais on retient plus les références qu'il a que ses propres films. Et ça pour moi c'est un, un échec, très clairement. Par exemple ces deux remakes ratés, tu parlais du remake de Scarface qu'il veut faire, et eh bien, ça donne pas forcément envie, parce que quand on voit ce qu'il a fait de la piscine ou de Suspiria, on peut se poser des questions. Mais en même temps, on est toujours un peu intrigué. C'est ça aussi le paradoxe, comme tu l'évoquais. Parce que du coup, je pense que là, tu as ton point de réponse. À vouloir avoir tellement de références, faire espère. un remake, ça a plus de cohérence. Oui, tout à fait. Et il, il se perd, pour moi, il se perd euh, sur pas mal de pans. Je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. <rire> euh. Petite bifurcation parce que quand même je trouve qu'il y a un très joli travail de la musique de Trent Reznor et Atticus okay. Ross qu'on n'avait pas entendu depuis un bon petit moment de mémoire. Ouais. Euh, ils ont vraiment trouvé un truc qui je trouve est très intéressant parce que on est dans la musique de road trip qui pourrait être comme classique mm -hmm. et ils arrivent quand même à bien se l'approprier par le biais de plein de petits effets. Ouais, ouais tout je tout trouve en fait. très bien foutu. Ouais, la BO elle est vraiment impressionnante je trouve, il euh, y a des... Des partitions de guitare, de piano qui, qui fonctionnent parfaitement avec Hero de Et puis, comme tu l'évoquais aussi, le choix de certaines musiques qui sont, ouais, dans... qui sont très années 80. Il ouais, la... y a Kiss, il y a la scène de Lick It Up dans... où là, Lee, ils arrivent avec Maureen chez le premier qu'ils vont tuer. Et il arrive, il se met à danser sur la musique de Kiss. Après, il y a une interlude où il y a la musique de... de Joe Division. Ils arrivent à la foire. Elle est superbe la scène à la mmh, foire où ah ils s'embrassent ouais, tous non, les deux. Il y a vraiment des bonnes scènes. Et puis après, à la fin, New Order qui passe. Donc, euh, non, non, franchement, c'est. Sur, le, sur les choix musicaux, il est très très fort, on va dire. Très années 80, très fort. Suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, casting. Alors, casting. C'est un ensemble qui fonctionne bien. Bah, déjà, ouais, on peut parler des deux bien. acteurs principaux. Oui, tout à fait. Euh, Taylor Russell et Timothée Chalamet. Alors, il y a plein de gens qui découvrent Taylor Russell. Dont Moi. Alors, je t'avoue que moi, je la connaissais déjà, bah, mais pas forcément bien. <rire> ok. Puisque c'est l'actrice principale de Escape Game 1 et ah, 2. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai pas. Donc vu à partir là. de là, bah, j'étais un peu en mode Oui, bah, il était temps qu'elle ait un bon rôle parce que là, c'était, c'était compliqué. Non, non. Là, pour moi, personnellement, je trouve qu'elle est vraiment lumineuse. Ouais, ouais, elle ouais. est flamboyante. Pour moi, elle porte réellement le film. On pourra après parler voilà de, de Timothée Chalamet ou même de Mark Rylance. Ouais. Pour moi, elle est vraiment l'espèce de de puissance dramatique qui porte le long métrage. Ah oui, je joue et, super bien les deux. Et elle vraiment, bien. elle, elle est exceptionnelle. Après, bon, Timothée Chalamet, il a plus rien à prouver, je pense. Oui, je suis très très. Il très bien. retrouve <rire> Luca Guadagnino après Call Me by Your Name. Oui. Les retrouvailles fonctionnent du feu. Les de producteurs Dieu. du film d'ailleurs. Les producteurs du film en plus, qui montre bien qu'il a eu très envie de s'investir ouais, dedans. S'investir dedans. Non, non, pour le coup, les deux sont vraiment très bien. Il ouais, y, y, y, y, y a une alchimie il y a une parfaite ouais. entre ouais. les deux. Non, ça se sent dans les gestes, dans les regards. Rien qu'avec des gestes, des regards, des sourires, ils se comprennent. Et non, ils jouent vraiment très très bien ensemble, je trouve. Tu sais que j'ai cru que c'était Zendaya au début, <rire> la, face de Louis, euh, la première fois que j'ai vu la fiche, je me suis dit « c'est pas possible, ils jouent encore ensemble tous les deux. Mais moi tôt. tu vois, je et la non, connaissais non, pas moi l'actrice, bon, je la découvre avec ce film, donc euh, bien content. <rire> il faut qu'on parle de Mark Rylance, ouais. qui joue Sully, qui a vraiment une dégaine et un charisme absolument fou. Ouais, je trouve que vraiment, il, il, il détonne du long métrage et il a, il a quelque chose d'unique. Pour moi, il arrive vraiment à très très bien porter son personnage et il, il est aussi mystérieux que parfois même attachant. Ouais. Ah si si. Ouais, un singulier personnage mais, ouais. euh, mais ouais, qui a une super prestation, prestation pardon, qui joue vraiment super bien. Tout à fait. Et après dans les rôles plus secondaires, on peut il bah, y a la mère de... quand même, Chloé Sevigny. Bah tu vois, j'allais dire André Hollande qui joue le père, ouais. et donc Chloé Sevigny qui joue la mère. On peut aussi citer David Gordon Green et Michael Stol Stolberg Michael ouais, Stolberg aussi. qui avait également ouais. joué dans Call Me By Your Name et qui a un peu Tout à fait un petit et rôle. Et David Gordon Green qui dernièrement a réalisé la trilogie Halloween. Et Jessica Harper, qui est la grand-mère, et qui va rechercher. De même, après l'avoir calé aussi, dans mecs de Suspiria. Fait, ouais. Donc comme quoi, il a vraiment dû avoir des petits coups de cœur à gauche et à droite parce ouais, que vraiment vrai. pour le coup, il a repris un casting qui euh, bah, quasiment que d'habitué. Que d'habitué, ouais, quasiment que d'habitué. Surpris de pas avoir vu Tilda Swinton, parce oui, qu'il on, bon. <rire> on aurait presque imaginé Tilda Swinton déguisé en vieux quelque part, au fond d'une du scène, mais non. J'étais bien donc, content enfin. d'avoir revu euh, Jessica Harper qui la cale oui, dans son film vrai. en tant que grand-mère. Et puis elle a un bon rôle, ouais. elle le porte très bien, c'est une toute petite scène, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parfait donc dans les acteurs un succès. Pour le coup, les acteurs un, un vrai succès. Tout à fait. Et ben on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens du coup de Bones and All mon cher Vincent Alors moi ce que je vais retenir de Bones and All, c'est les deux acteurs principaux. Donc je pense que je vais vraiment retenir ça, donc Timothée Chalamet et Taylor, Taylor Russell. Russell. <rire> Également les choix musicaux, je pense à la composition qui m'a vraiment plu, euh, comme je disais avec les extraits de Jolly Vision de New Order, que j'ai beaucoup aimé. Mais après, je ne vais pas retenir énormément de choses, malheureusement, pour ce film de, de Luca Guadagnino. Ça suit un peu la lignée euh, que j'ai avec ce réalisateur, mis à part l'excellent le, comedy des name mais sinon, ça suit un peu sa ligne directrice que je trouve euh, assez moyenne, malheureusement pour lui. C'est ce chouche qui a. Oui. <rire> Donc voilà, pour mon avis. Euh, non, mais je vais te suivre sur pas mal de points. En fait, moi, le grand paradoxe que j'aurais à dire, c'est que sur l'instant, c'est une très bonne expérience de cinéma. Sur l'instant, on se laisse embarquer, on suit les personnages, on est fasciné, on est interrogé, on est mis à mal, ça fonctionne bien. La fin plombe le tout, et le problème c'est que derrière, ça va être le genre de film où on va retenir un sentiment, mais pas le film en lui-même. Oui, tout à fait. Et hum. c'est un peu paradoxal parce que du coup, ça va être un film qui potentiellement peut rester en tête, qui a un vrai potentiel ouais. pour devenir un film culte pour certains cinéphiles, mais qui honnêtement va vite devenir oubliable aussi. Oui, moi je pense que je l'oublierai, Ouais, forcément. Et c'est le grand paradoxe de ce genre de film, c'est-à-dire que sur le coup, je pense qu'il y a plein de gens qui vont crier au chef dœuvre peut-être, et il y en a plein d'autres qui vont dire « c'est pas ouf », et ceux qui vont crier au chef-d'oeuvre, avec le temps, vont potentiellement revoir leur avis à la baisse. Oui, je pense. Ouais, c'est ouais. le risque, en fait, avec ce genre de film, qui laisse potentiellement une super expérience de, de l'instant, Oui, c'est vrai. mais qui, avec le recul, oui, sonne comme assez plat, finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est, je pense, le paradoxe, comme tu l'évoquais, de Luca Guadagnino. C'est-à-dire ouais, que ouais, c'est ouais. un réalisateur qui crée beaucoup de sentiments sur l'instant, mm. mais qui derrière laisse finalement peu en tête. C'est vrai, à part son va humain. Tout à fait. Mais voilà, disons que Bonzano, tout de même, de Luca Godagno, ça vaut quand même un petit coup d'œil. Ouais, mais ne vous des... attendez pas à un chef-d'œuvre ou à un monument de cinéma. Ça va en marquer certains, indéniablement. Euh, ça marche, mais ça dure pas. Ouais. C'est le grand paradoxe de ce genre de film. Mais ça vaut le détour quand même en salle. salle. C'est bien de le rappeler, mon cher Vincent. Merci, ça a participé. Merci à, cette à toi, vidéo Valentin. Toujours un plaisir. Bon, bah, tu sais mieux <rire> que c'est un plaisir pour moi aussi. J'espère que tu reviendras vite. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Les gars du CSA, comment vous faites votre censure Ce film est gore, ok Mais pas tant. Joker était aussi gore. Joker, c'est moins de 12 avec avertissement. Si vous voyez cette vidéo, donnez-moi une réponse.